Ceci est la conclusion de votre formation, mais tout ne s'arrête pas là, car vous pouvez voir et revoir en boucle chaque vidéo. Mais aussi, si vous avez souscrit à l'offre spéciale, vous avez accès à trois super bonus. Ces bonus sont complémentaires avec votre formation, mais ils remettent également l'accent sur des notions que vous avez acquises lors de la formation, comme l'écoute active ou la méthode gagnant-gagnant. Après avoir fait les exercices recommandés et après avoir fait de votre mieux pour appliquer ce que vous avez appris dans cette formation avec votre enfant, bien vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il n'est pas toujours évident de mettre à la poubelle ces anciens mauvais réflexes pour les remplacer par les bons réflexes. Malgré votre bonne volonté, il vous arrive encore de dire des choses que vous ne devriez pas dire et que vous regrettez ensuite. Il vous arrive encore également de ne pas savoir quoi dire ou d'être gêné de ne pas être naturel. Il vous arrive peut-être même encore de craquer et de punir votre enfant. Inutile de culpabiliser, l'important est que vous ne laissiez pas tomber. Persévérez, appliquez ces techniques jour après jour. Je vous promets des résultats rapides. Je vous le dis, votre relation avec votre enfant a déjà commencé à se métamorphoser. Qu'est-ce que t'en penses toi Ouais Ouais Bah oui depuis hyper Ah nous oui, nous oui, ah, ça c'est sûr Bon alors qu'est-ce qu'on fait On leur dit au revoir Oh bah ben, mince alors On dit bye bye Mais mon petit ami en paquet il est tombé Réc Récupère-le Mais non j'ai pas de bras Ah t'as pas, pas de eh ben, bras pas de, pas de bras, pas de chocolat <rire> On dit bye bye <rire> Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait Ouais je sais, qu'est-ce que je fais ah. wow